d'échappement mon gars Du coup les fleurs rouges ça va être très long Y'a des vidéos On essaye hein Vous bon. vous appelez comment ça fait Radio, la noire Pardon Radio, la noire Radio ouais. Ah ouais, radio, la noire C'est... Mais je sais pas, j'ai déjà vu une motion Bon elle, elle se vendent beaucoup hein, après hein elle se vend beaucoup après, mais. Je sais pas, je sais si c'est Peut-être, hein? moi j'habite par là donc. Euh... Ouais. Peut-être. Hein? Non, ça fait un an Ouais. Peut-être. Ouais. ouais, également, bon courage. C'est bien qu'il regardait la moto euh, un peu plus que les autres. Bah écoute si tu vois Si tu vois la vidéo salut à toi poulet Wouah, waouh wow, n'importe quoi Je sais même pas les mots avec mes couilles. Wow. Coup dur. On dans le On va pas semaine dans la merde non plus ouais j'étais en train de me dire ça roule vachement bien et tout c'était sans compter sur le peuple parisien. Merci l'ami. C'est Depuis que j'ai une voiture, je suis un peu flippé des rétroviseurs. Ça coûte une brique. Franchement, ça me dégoûte. Ça me dégoûte, putain, parce que le jour où il se casse la gueule, t'es mal, nombre de personnes qui vont devoir sortir les doigts du cul pour essayer de prendre soin de lui. Putain, c'est bon. Après, j'avoue, j'ai que je mette la putain de grille je sais pas si c'est possible on me rend pas compte si la vue elle est droite ou pas on remarque ça dépend vachement de ma gueule aussi si elle est droite ou pas Putain, je viens de croiser, il est 2h03, je viens de croiser un collègue qui commence sa journée, moi je finis la mienne, il m'a dit bonne nuit, je lui ai dit bonne journée, chapeau mon pote. A mon avis, ne doit pas être tout frais, lui. J'entendais siffler depuis tout à l'heure, à mon avis, ça, ça doit être lui. <rire> siffler debout au milieu de l'avenue de Neuilly. À 2h12 du matin. Il y a quelques heures de terrasse euh... dans le sang. Si vous voyez ce que je veux dire. J'ai peur, j'ai vu son truc réfléchissant, j'ai cru que c'était la police. Et donc. N'importe quoi. C'est grand vert, il n'y a personne et.. Ah, vraiment fatigué. J'allais m'arrêter. Je commence à rétrograder et tout. Ça va de mieux en mieux.